Bonjour, je m'appelle Philippe Dinsert, je suis associé chez patrimon RH et, et aujourd'hui je vais vous parler de recrutement à l'international, et plus précisément de projet de vie au Québec. Alors pour commencer, nous devons faire connaissance, et pour cela, nous vous conseillons de remplir le questionnaire 6 juin. En remplissant ce questionnaire, cela sera le début de notre collaboration. Alors pour vous accompagner dans votre projet, sachez que nous sommes entourés d'experts en immigration ainsi que de partenaires locaux en recrutement. Nous voulons que votre projet soit une belle réussite pour vous, votre famille ainsi que pour les entreprises que nous accompagnons. En collaborant ensemble, vous pourrez aussi bénéficier de notre propre expérience en immigration car nous aussi, un jour nous avons été à votre place dans l'objectif de venir s'installer au Québec. Lorsque vous aurez rempli le questionnaire, qu'un de nos partenaires locaux vous aura rencontré pour finaliser votre dossier, nous pourrons présenter votre candidature chez nos clients. Lorsqu'une entreprise aura retenu votre candidature et donc sera prête à vous accompagner dans votre projet. Sachez qu'il faut entre 3 et 6 mois pour venir s'installer au Québec. Donc ne tardez pas à remplir le questionnaire 6 juin pour démarrer rapidement euh, la prise de contact avec nous. Nous accompagnons principalement les personnes ayant des compétences reconnues comme pénuriques au Québec. Vous avez hâte d'immigrer Alors ne tardez plus, remplissez le questionnaire 6 juin. Et au plaisir de faire votre connaissance et de vous accompagner dans votre nouvelle vie. À bientôt